je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors on dit que le ridicule ne tue pas. Mais regardez, le ridicule peut tuer. Vous avez vu Et là, comme par hasard, quand on a besoin des crocodiles, ils sont pas là. là. Là, ce monsieur qui se trouve à Miami a trouvé intéressant, intelligent, logique de se mettre sur ce poteau, s'accrocher deux chaises aux bras, comme si c'est ses bras qui ont besoin de s'asseoir, et... Faire des squats sur une seule jambe. Hein? Même Jean-Claude Van Damme, il le regarde, il dit, mais à quoi ça sert hein? Dans tous les films de Jean-Claude Van Damme, dans tous les films d'arts martiaux, on n'a jamais vu un entraînement comme ça. C'est qui qui veut frapper lui hein? Non, c'est pas comme ça. Donc lui, c'est lui qui fait fuir tout le monde des salles de sport. Maintenant, on peut le trouver sur les plages, dans les rues. Partout. Il soulève tout, quoi. Non, mais toi aussi, ton comportement, là, il faut le revoir. Tu sais que tu es un humain Un citoyen Tu sais ça T'es au courant Tu t'es pris pour qui, là Voilà, tu vois Ça, c'est les jeux vidéo et les mangas. Et puis, les trucs, là, de je sais pas quoi, de geek, là. Euh, le mec, il se prend pour Hulk. Il croit qu'il a des super pouvoirs. C'est quoi ton délire, là hein Tu veux nous expliquer quoi Que là, c'est la super motivation Hein? Là, il a dû prendre les chaises de quelqu'un qui était assis tranquillement. Il est venu, « Ouais, lève-toi s'il te plaît, je dois faire ma vidéo. Ouais, je vais la mettre sur les réseaux sociaux. » Et plus en plus, j'ai trouvé son compte. Hein? Ça veut dire que là, là, tous les jours, hein? je dis bien tous les jours, il va faire des vidéos comme ça. Et moi, je vais le regarder. Hein? Et je vais commenter. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon de mettre des choses comme ça. Hein? Tu imagines, tu marches dans la rue tu le vois comme ça en train de tout soulever hein Tu marches avec ta famille Ton papa il dit voilà, voilà. Tu sais, hier, quand on a essayé de soulever le canapé, t'arrivais pas J'aurais dû appeler ce monsieur. Il va énerver tout le monde. De toute façon, moi je dis tout de suite, hein, ce genre de mec là, il faut un petit peu les canaliser et un petit peu les mettre euh, dans, des, dans, des, dans des endroits où ils peuvent s'allonger, boire du thé et arrêter de faire du n'importe quoi. Tu peux pas me dire que ce mec, il a toute sa tête. Partout où il va, il fait du sport, il soulève quelque chose. C'est quoi son délire Hein Tu te crois où là Tu sais que là, il y, y a des trucs dans le monde qui se passent. Hein Si tu te prends pour Superman, va aider les gens. Hein Va dans chaque continent et tu aides les gens. Soulève les problèmes au lieu de soulever n'importe quoi. Hein Soulève les problèmes des gens. Va partout, tu vois Là, tu commences aux États-Unis. Oh là là, il y a trop de problèmes là-bas. Tu vas, tu règles tous les problèmes. Comme ça, tu commences hein, à être Superman. Tu vois ce que je veux dire Va dans les ghettos. Va tout arrêter. Tu leur dis « Calmez-vous, nanana !» Si tu arrives à faire ça, là, tu es quelqu'un de fort. Mais soulever des trucs, tu crois, que... tu crois quoi, là Hein Vas-y. Ensuite, tu vas dans, en Amérique du Sud. Tu vois, là, les favelages, tout ça. Tu vas là-bas, tu leur dis « Oh Arrêtez !»« Ici, c'est moi le plus fort !» Là on va voir, ensuite tu vas en Afrique, hein? tu vas dans chaque pays, tu vas partout dans les ghettos, tu vas et tu fais ça, tu dis oh, moi je vais vous soulever, calmez vous voilà, vas-y va, et là on va voir si tu es fort, on va voir.